Nos jours brûlés se passe du coup en 2049 dans un monde où le soleil a disparu. Et Iliqia est donc d'une génération qui n'a jamais connu le soleil. Du coup, lorsque sa mère lui parle des saisons, d'une réalité où il était possible même de cueillir des fruits sur les arbres, elle n'a pas cette expérience-là. Un jour, sa mère, Diba, du coup, lui annonce qu'elle a peut-être la piste euh, selon laquelle, quelque part dans une cité perdue au Cameroun, il y aurait effectivement la clé pour ramener le soleil. Elles vont donc entamer un voyage jusque là-bas. Et elles vont très vite découvrir que la disparition du soleil n'est pas due à une disparition scientifique, mais bien à un effet divin. Donc elles vont être confrontées à la fois des divinités issues d'Afrique francophone et à une panoplie de créatures monstrueuses alimentées par la nuit. Il y avait vraiment cette démarche effectivement de, de montrer la pluralité en fait de la diaspora africaine, que ce soit à la fois ben, un personnage de Likia, qui est donc effectivement une femme noire afrodescendante descendante issue de Belgique, donc dans un contexte européen, de mettre ça en dialogue avec une réalité euh, donc, africaine, puisqu'elle va à la fois parcourir le Sénégal, le Mali, le Soudan euh, et également les Antilles. Et on a aussi une partie qui se passe au, au Brésil. Donc je voulais vraiment faire à la fois euh, dialoguer toutes ces parcelles de... de notre diaspora, dans le sens où il euh, y a, euh, je pense, un, un intérêt euh, à décloisonner certaines représentations quand il est question des communautés noires. En général, on dit juste des personnages noirs et c'est tout, alors qu'il y a une diversité culturelle, il y a une diversité aussi d'expérience. Et euh, c'était important pour moi, non seulement de proposer ça dans un effectivement dans un une Littérature d'anticipation euh, où en fait on est le centre. Il n'y a pas forcément euh, de référence à l'Occident, il n'y a pas forcément euh, de. Voilà, on n'est pas dans une, euh, une science-fiction qui va partir de New York pour euh, euh, du coup montrer que ça, ça arrive au monde entier. Non, en fait on, on est vraiment ancré en Afrique. Donc montrer aussi peut-être un autre imaginaire. Différents. Et puis, surtout, euh, montrer euh, une diversité euh, dans l'afrofuturisme où, euh, depuis plusieurs, plusieurs années, avec le travail de Nnedi Okorafor ou d'Octavia Butler ou d'autres euh, autrices, on a souvent des références à des mythes et des croyances d'Afrique, mais anglophones, qui se sont exportés euh, du Ghana, du Kenya, etc. Donc là, montrer aussi quelles légendes, quelles cosmogonies existent en Afrique de l'Ouest et euh, pourquoi en fait, euh, c'est intéressant de les utiliser euh, dans, nos, dans nos imaginaires. C'était aussi, euh, pour moi, assez important en termes de représentation. Pour moi, ça a été clair de prendre l'anticipation, euh, ne serait-ce qu'en fait dans le fait de proposer euh justement Des réalités avec des personnages afrodescendants ancrés dans le réel, c'est à dire que, effectivement, euh, même si ça se passe en 2049, on est, on est dans le réel, on a plus de facilité à se projeter. et 2050, c'est pas si loin de nous, finalement, c'est à dire que, même avec tout ce que l'on entend sur euh, les réalités euh, face euh, au changement climatique, il euh, ya j'avais aussi quand même une, envie d'une proximité entre nos réalités d'aujourd'hui et celles qui pourraient arriver très rapidement demain. Euh, après, effectivement, je, je suis aussi une lectrice, justement, de cette. Cette mouvance que l'on voit aux États-Unis euh, autour de la fantaisie euh, ou de l'afrofuturisme, etc. Mais euh, je pense aussi qu'il y a des réalités qui sont propres euh, à des afrodescendants d'Europe euh, qui sont plus capables de dire bah, en fait, euh, bah, nos parents viennent du Mali, du Sénégal, etc. Qui, qui donnent en fait une autre dimension à une réalité afro-américaine où en fait, là, du coup, c'est une autre démarche par rapport à un, à un héritage culturel. Je pense que c'est vraiment le personnage délicat qui a vraiment euh, fait euh, finalement. Euh, cette envie de s'adresser à des adolescents puisque c'est une héroïne qui se construit. Et Lika tâtonne beaucoup, elle galère. Ce n'est pas une héroïne élue, c'est quelqu'un qui en plus a envie de se démarquer par rapport à ses parents, par rapport à ce qu'on lui dit de faire et qui se pose vraiment la question du choix et de ce qu'elle veut et de pourquoi elle se retrouve finalement dans une quête qui n'est pas vraiment la, la, la, la sienne au début. Et euh, donc montrer cette construction, montrer que cette construction est faite de contradictions, euh, voilà. c'est un personnage qui se cherche et je trouvais que c'était effectivement euh, outre la dimension du voyage initiatique, quelque chose qui nous rappelait aussi l'adolescence quand on se construit en tant qu'adulte. Donc vraiment ce passage à l'âge adulte est ce qui m'a vraiment poussé à envisager d'adresser cette, cette, ouais, cette fiction en fait à des ados puis aussi à des grands adultes.